Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut improviser et composer une mélodie au piano euh, sans se tromper, sans faire de fausses notes. La clé, ça serait dans un premier temps d'utiliser la gamme pentatonique majeure ou la gamme pentatonique mineure. Tout dépend si votre morceau est en majeur ou en mineur. Euh, ce qui est très intéressant avec cette gamme, c'est que déjà, eh bien, elle est vraiment utilisée dans plein de tubes mais euh, au-delà de ça euh, c'est une gamme très intéressante parce que quel que soit l'accord de la, de, que, que vous jouez sur une même tonalité et eh bien ça va sonner juste. C'est-à-dire que si on prend par exemple un morceau euh, qui serait joué en tonalité de Do majeur, donc les accords ça serait les accords de la tonalité de Do majeur c'est Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur Bémol 5 et Do. Bon. Et si on prend une tonalité de La mineur, on a le premier degré euh, La mineur, le second c'est un Si mineur bémol 5, le troisième degré c'est un Do majeur, le quatrième degré c'est un Ré mineur, le cinquième degré c'est un... Mi mineur, euh, donc ensuite Fa majeur, Sol majeur, La mineur. En fait, si vous voulez, c'est les mêmes accords en tonalité de La mineur ou Do majeur, c'est juste que c'est le relatif mineur. Bon, on commence pas la gamme par la même note. Alors, si on joue les notes Do, Ré, Mi, Sol, La, c'est-à-dire la gamme pentatonique majeure, on peut même rajouter le Ré dièse qui, serait, qui, qui apporterait un petit cachet bluesy, et euh, eh bien, vous allez voir que quel que soit l'accord qu'on va jouer à la main gauche, ça va sonner. Alors, je vais prendre l'exemple sur euh, une petite suite harmonique, par exemple. On va jouer euh, Do, Sol, basse de Si, La mineur, euh, Do, basse de Sol, on va dire, Fa, Do, basse de Mi, euh, on va faire Ré mineur et Sol. Je joue très simplement la main gauche, simplement des octaves, comme ça, avec la quinte dans la plupart du temps, et à la main droite, je vais juste jouer sur les notes Do, ré Mi, Sol, La. Si je change par exemple ma suite d'accords, maintenant je vais jouer plutôt dans une tonalité en La mineur, simplement en faisant par exemple La mineur, euh, Sol ou Do basse de Sol, tout dépend comment on l'interprète Ou ça pourrait être La mineur, euh, euh, Ouais bon, on va, on va dire Do basse de Sol et puis Fa Voilà, juste ça Et là je vais jouer donc Sur la gamme pentatonique mineure C'est les mêmes notes en fait, hein, c'est à dire c'est Do Ré Mi Sol là Mais je commence par le La Par la note là, donc c'est La Do Ré Mi Sol C'est les mêmes notes Et je vais garder cette note bluesy ici Donc Et ce que je veux vous faire passer comme message finalement, c'est que euh, l'important, ce n'est pas tant de connaître beaucoup euh, d'outils harmoniques pour faire de belles choses. Mais l'important, c'est déjà de ne pas avoir de complexe par rapport à ça, même si vous ne connaissez que peu d'outils. Mais ce qui est important, c'est d'aller en profondeur et d'aller chercher finalement à toujours mieux maîtriser les outils que vous connaissez.